c'est Califrame pour ce tuto sur le plugin Better WordPress Security donc après avoir installé le plugin dans votre dashboard sur votre barre de gauche vous voyez l'onglet sécurité cliquez dessus et on va commencer par déjà créer une sauvegarde de base de données ce qui vous permettra si un jour vous avez un problème avec votre site de pouvoir le réinstaller dans l'état dans lequel il était lors de votre dernière sauvegarde créer une base de données, autoriser. On va aller planifier ce backup dans l'onglet Backup. Vous descendez, vous planifiez les sauvegardes en cochant sur cette case et ici vous mettez l'intervalle que vous souhaitez. Par exemple, vous souhaitez faire un backup tous les jours, vous laissez un. Toutes les semaines, vous mettez sept, etc. Vous n'oubliez pas de cliquer Envoyer par email les sauvegardes. C'est très utile. Et de préciser votre adresse mail en dessous. Comme ça, toutes les semaines, par exemple pour moi, je recevrai dans ma boîte mail une sauvegarde de mon site WordPress. Maintenant, on va voir comment changer le nom d'administrateur de votre site afin de prévenir un hacker potentiel de s'identifier se... de sur votre site. Donc si c'est admin, votre nom. Il faut vraiment le changer, c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Donc, vous tapez tout simplement « nouveau nom ». Moi, je vais mettre par exemple « Califrame ». Et vous modifiez le nom d'utilisateur. Donc, le nom a été changé. On vous met un message comme quoi vous devez à nouveau vous reconnecter. Donc, on va le faire. Oui. Et puisque ce n'est plus « admin », je vais entrer mon nouveau nom d'identifiant et je suis à nouveau connecté à mon site. Nous retournons dans l'onglet sécurité. Maintenant que nous avons changé notre identifiant, nous allons changer notre URL d'identification. C'est-à-dire ici, vous avez normalement, moi je travaille en local, mais normalement vous avez ici le nom de votre site et en général vous faites slash wp-admin pour pouvoir arriver à votre page d'identification. bien, ça aussi, on peut, cette petite extension, wp-admin, il est utile de la changer. Donc, pour ça, vous allez dans Hide. Et si les permaliens n'ont pas été activés sur WordPress, donc moi, je viens juste d'installer WordPress, donc vous cliquez sur Permaliens. Cliquez sur Nom de l'article, enregistrer les modifications et vous revenez sur Sécurité Hide. Vous cliquez sur cacher l'espace admin et pour avoir une nouvelle URL de connexion, il suffit de mettre ce que vous souhaitez dans cette case. Donc moi je vais par défaut c'est « Logging ». Moi, je vais laisser « Logging euh, ». Vous pouvez mettre le mot que vous souhaitez, mais surtout, en tout cas, notez-le quelque part pour, euh, bien sûr, avoir accès à votre page d'identification. Vous enregistrez les modifications. Et vos paramètres sont bien enregistrés. Donc, une petite démonstration pour vous montrer ce que ça donne. Je me déconnecte. Je vais sur wp-admin, qui était mon URL d'identification à la base. Et j'obtiens maintenant un message d'erreur. Je ne peux plus me loguer à partir de ce wp-admin. Par contre, comme j'avais mis login, voilà, je retrouve ma page d'identification. Étape suivante, après avoir fait déjà ces trois choses, le backup, avoir changé son nom d'utilisateur, avoir changé son URL pour s'identifier, nous allons maintenant bloquer des personnes qui tenteraient de s'identifier à votre site. Donc, Imaginons que quelqu'un ait réussi donc à trouver euh, votre, euh, votre mot pour arriver à cette page d'identification. On peut encore avoir des solutions pour les bloquer. Donc cette fois-ci, ça se passe dans l'onglet Logging. Vous activez les limites de connexion. Donc par défaut, les tentatives maximum par hôte ou par utilisateur sont 5 et 10. Et vous pouvez, si, les... si une personne, la même personne tente 5 fois de s'identifier et qu'elle se trompe 5 fois, elle va être bloquée pendant 5 minutes. Pareil pour des adresses IP qui seraient utilisées plusieurs fois. Elles, si elles sont utilisées plus de, plus de 10 fois, elles vont être bloquées 5 minutes. Donc, vous pouvez laisser ces, ce temps par défaut. Il semble correct. Et n'oubliez pas donc de laisser cocher Blacklist récidiviste et de faire une notification par mail et de, bien sûr, noter votre adresse mail et d'enregistrer les modifications. A partir de là, si quelqu'un cherche à s'identifier sur votre site plusieurs fois, fait plusieurs tentatives erronées, vous recevrez donc un email directement dans votre boîte et il vous dira, ben voilà, telle IP ou telle personne a essayé de s'identifier sur votre site sans succès. La dernière petite chose à savoir, dernière petite astuce, c'est dans les Twix. On va cacher la version de WordPress que vous utilisez. Donc A priori, c'est la dernière version. Pour qu'un... Alors, optimisation des entêtes. Pour que un hacker ne sache pas quelle version de WordPress vous utilisez afin de lui compliquer la tâche, vous allez donc dans ce Twix optimisation des entêtes, et vous cliquez sur retirer l'étiquette méta générateur de WordPress. Grâce à cette option, lorsque quelqu'un veut aller sur le code source de votre site, il ne verra plus afficher simplement une petite ligne où il y avait la version de WordPress qui s'affichait. On enregistre les modifications. Donc voilà, avec ces cinq étapes, euh, vous avez déjà sécurisé un maximum votre site, votre site WordPress grâce à ce plugin Better WordPress Security. Donc, il peut y avoir beaucoup d'autres choses à, à connaître, mais déjà en faisant rien que ces cinq étapes, vous aurez déjà euh, l'essentiel pour protéger votre site. Voilà, à bientôt